Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour un petit tutoriel sur Farming Simulator 2019. Oui, 2019. Hum, pour une explication euh, de comment installer un mod du mode up de Farming Simulator 19 heures. Voilà Alors, on se retrouve tout de suite quand le jeu est lancé Voilà Bien On se retrouve sur le menu du Farming Simulator 19 on va aller dans mode, notre... voilà, euh... on va voir s'il existe un nouveau plateau à balles, on va dans balle pour ça. Hop. Bon, tu l Alors, pour installer le mode maintenant, vous faites le petit installer là et là vous voulez vous downloader ce mod. Vous faites oui vous faites le petit oui qui a là et voilà maintenant vous faites escape vous tournez en arrière moi pour ma part je fais escape et là je vous mets voulez-vous installer ce mode et là votre est en train de redémarrer et pour l'avoir dans votre jeu il vous suffit de faire voilà on est devant tous les modes et bien vous... Vous faites la dernière petite barrière et vous reconsez tout et là vous voyez que j'ai cossé aussi le mode que je viens de rajouter et voilà comment mettre un mode sur fs 9 du mode up qui a aussi sur PS4 je tiens, vous le signaler. Voilà. Donc, ce... PS4, je ne connais pas, mais à mon avis, c'est un peu le même principe qu'au PC. Euh, ouais. Donc, vous faites ça, et vous cassez votre mode. Et normalement, il sera dans votre œuf quand vous lancerez. C'est du Martin de l'amour dans le moteur. Martin de l'amour et dans le moteur. qui vous souhaite un bon visionnage à tous. Et une très bonne soirée.